Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde.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 Bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur Jésus, tu es si bon, Jésus, il est si bon, tu es si bon, Seigneur Jésus, tu es si bon, mon Dieu, Jésus, tu es si bon, Seigneur Jésus, tu es si bon, dans cette assemblée, tu es si bon. Seigneur Jésus, tu es si bon, mon Dieu Jésus, tu es si bon Seigneur Jésus, tu es si bon Moi j'étais perdu, tu m'as sauvé Seigneur Jésus, tu es si bon, mon Dieu Jésus, tu es si bon Seigneur Jésus moi j'étais mal, tu m'as guéri, Seigneur Jésus, tu es si bon, Jésus, Jésus est si bon, Seigneur Jésus, tu es si bon. Tu es très bon notre Père, merci vraiment pour tes compassion à, à notre endroit, pour tes regards, pour tes puissons, Dieu, sur nous, Seigneur nous te disons merci encore. Pour tout ce que tu as fait encore aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu continues de pouvoir faire encore, Père saint Dieu. Pour les cantiques qui ont été chantées à ta gloire à toi, bénis richement mon précieux frère Christian. Que ta bénédiction lui soit accordée, Seigneur. Tu es réellement notre Dieu. Merci pour ce que tu fais encore, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour la prière, pour l'adoration, Père Saint-Dieu, pour l'amour que ton peuple encore s'exprime encore ce matin, Père Témisson, à ton endroit. Seigneur, tu vois l'engouement, la joie, Père Témisson Dieu, l'amour, Père Tibissant, Dieu, l'allégresse dans le cœur de beaucoup, Père, pour que ce matin, nous soyons tous rassemblés pour pouvoir chanter les chants des Sion pour ta gloire, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que nous sommes venus pour pouvoir t'adorer seul, te glorifier toi seul, mon Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement Notre Dieu, et c'est toi qui nous as formés, Père, nous sommes réellement L'ouvrage de tes mains à toi Seigneur Jésus Oh tu es vraiment le divin potier, mon roi Nous te remercions d'avoir fait de nous Ce que nous sommes aujourd'hui, devenus Père Saint-Dieu, un peuple qui t'appartient Un peuple que toi tu as mis à part Seigneur, que tu veux toi-même Conduire, que veux toi-même éduquer Père Saint-Dieu, et enseigner, modeler Comme tu le veux Seigneur, oh Dieu Tu as fait de nous, Père mission, dieu cette patte Que tu peux modeler comme toi tu le veux Seigneur c'est pourquoi nous te remercions encore, mon soeur béni. Merci encore pour tout le bienfait que tu as manifesté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans notre vie, Père Saint-Dieu, de chacun de nous, Père Aujourd'hui, nous pouvons en rendre témoignage, mon roi, parce que c'est vraiment par ta grâce que nous avons la grâce de voir vivre, Seigneur. Si nous sommes debout aujourd'hui, mais c'est parce que tu agis quelque part, mon béni, Père, Père Saint-Dieu. Que tu sois donc adoré, Seigneur. Nos cœurs et nos âmes sont vraiment attachés à toi, dans les bons comme le mauvais jours, béni, -père, Père saint -Dieu. Seigneur, dans les temps de pleurs comme dans les temps de joie, nos cœurs sont attachés à toi, Seigneur. Notre amour ne peut pas diminuer pour toi, mon Seigneur. Père, nous importe la situation, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous sommes persévérants et nous resterons toujours attachés à toi. Nous l'avons chanté, Seigneur, en disant jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, Seigneur. Cela soit ainsi pour ton peuple, à toi, bénévole Père Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour les pardon de liquidité, Père Saint-Dieu. Dieu. Merci aussi pour la grâce que nous avons trouvée de la face, Père Saint-Dieu, pour descendre encore ce matin, Père Saint-Dieu. En Dieu, d'être au milieu de nous passons Dieu, de nous conduire encore, Père son dieu Louange et honneur à toi, car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion à différents endroits, différents pays, Seigneur Dieu, et toutes les nouvelles personnes passées en Dieu que tu attireras encore davantage, mon roi. Père, que tu sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment exalté et adoré. Que de Sion, nous bénisse l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que nous nous inclinons et que nous venons à la maison de notre Dieu pour l'adorer, comme la Bible le dit toujours. Et il a dit encore un peu que les vrais adorateurs adoreront donc quoi. Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Seigneur notre Dieu recherche et demande. Nous implorons la grâce du Seigneur notre Dieu qui nous aide toujours à être parmi ceux-là qui ont le cœur vraiment attaché et surtout à le cœur purifié pour qu'il puisse réellement l'adorer comme lui il le désire. Nous voulons qu'il nous enseigne vraiment afin que réellement que nos cœurs soient beaucoup plus attachés à lui et surtout dans un temps comme celui-ci où les choses ne sont pas faciles pour l'être humain parce que il faut vraiment l'avoir pour pouvoir vaincre parce que la tentation dans ce monde est devenue tellement difficile et le diable a tellement aussi redoublé encore d'astuces pour que le monde et l'être humain ne puissent pas arriver à pouvoir voir clairement les choses mais qu'ils soient toujours dans un mélange de manière à ce qu'ils puissent avancer toujours dans une mauvaise voie pour qu'ils ne puissent pas être sauvés Mais nous savons que ce que notre Dieu a dit, c'est que chaque homme revienne, donc qu'il puisse arriver à avoir l'occasion de pouvoir entendre et qu'il puisse entendre la parole de Dieu, qu'il puisse aussi se répandre et qu'il parvienne donc au salut. C'est ce que Dieu nous a accordé la grâce. C'est pour ça que pour nous, nous sommes appelés à pouvoir vraiment être mis à part, pour ne pas que nous soyons entraînés dans tout ce que le monde entraîne les gens. Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et c'est aussi par toi, mon frère, par toi aussi, ma soeur. Que le Seigneur veut aussi agir pour que ceux qui sont donc dans les ténèbres puissent aussi avoir la lumière. Il faut que tu comprennes que les saluts que Dieu t'a donnés, c'est pour que aussi que tous ceux qui sont autour de toi réalisent qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce que l'être humain arrive à pouvoir avoir dans ce monde. C'est pour ça que nous devons nous traiter durement et ne pas simplement pas être pas simplement le mais aussi ne pas s'associer en fait aux choses du monde. Tout ce que le monde peut prendre comme décision, et comme loi, effectivement, ne sera pas là pour pouvoir favoriser les êtres humains à sortir, effectivement, de l'emprisonnement. Parce que c'est le diable lui-même qui a vraiment pris le contrôle. Et il est animé d'une très grande colère, parce qu'il sait très bien que très bientôt, ses méfaits seront terminés, parce qu'il n'aura plus l'occasion de pouvoir réellement agir. C'est pour ça que de tout notre cœur, nous implorons la grâce pour de Dieu, qu'il puisse vraiment nous aider à ce que nous puissions vraiment nous accrocher et surtout combattre les bons combats de la foi. C'est que le diable va toujours chercher à pouvoir vraiment toucher davantage et détruire cette, notre foi. C'est pour ça que si notre foi vacille, rien ne peut aller. Et il sait très bien que si notre foi reste ferme, nous pourrons dire à cette montagne, au-delà, et la montagne quittera effectivement. Parce que c'est là l'ordre que l'essayant nous a donné et comme le Seigneur a eu à pouvoir les dire très certainement, il a déclaré cette parole effectivement aussi. Donc la nature de tout entier entend cela. Les esprits, tous les esprits entendent aussi effectivement cela, ce que l'ordre que le Seigneur a eu à pouvoir donner à qui ça Mais à ses enfants, à son peuple. Donc quand nous prenons cela et avec foi effectivement, tout ce qui nous entoure en fait nous obéit. Mais nous savons que les diables combattraient toujours pour qu'effectivement, que nous puissions toujours subir des échecs, enfin que notre foi puisse arriver à pouvoir avoir des vacillements, en disant c'est pas possible. Oh, c'est vrai, c'est possible. C'est que Dieu nous a donné comme puissance et autorité. Personne ne peut changer cela. C'est à nous de pouvoir réellement aussi. Vous savez, quand on lit dans les scènes Écritures, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup. J'ai dit, mais si lui-même, le Seigneur, a eu à pouvoir agir comme ça, c'est que. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans les scènes écritures, on nous disait qu'il est écrit que quand il a eu à pouvoir prêcher, ainsi de suite, et puis il monta sur la montagne. Et à cette montagne, il montait, il priait depuis les temps qu'il était bas jusqu'au matin. Toute la nuit entière, il est resté simplement dans la prière. Ça, c'est le maître, ça, c'est le Seigneur. Et c'est là que nous pouvons réaliser combien il nous est nécessaire aussi de pouvoir vraiment prier de rester vraiment dans la prière. Chacun de nous, effectivement, c'est ces dans la prière, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. Nous nous mettons d'abord dans la prière parce que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment glorifié. Pas d'abord parce que nous voulons que notre situation de problème de santé puisse changer. C'est important que nous comprenions cela. Nous, nous mettons toujours ainsi Agenons à gêner, à prier parce que nous avons un problème de santé. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut d'abord bien savoir, c'est qu'il est, est d'abord très important que le Seigneur, notre Dieu, trouve sa place dans la vie de chacun de nous. Nous gênons et nous prions pour que vraiment d'abord que Dieu descende, que Dieu trouve réellement, vraiment que notre cœur soit comme lui le veut. Comprenez cela, c'est important. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, puisse avoir effectivement la domination dans chacun de nous. Dans ma vie, dans ta vie à toi, qu'il puisse être le maître qui contrôle chaque chose. Qu'il puisse réellement aussi tenir mon cœur dans sa parole. Je gêne et je prie pour cela. Je sais bien que je suis malade. Mais je ne prie pas pour cette maladie qui me travaille là Mais je prie d'abord pour que Dieu prenne le contrôle. Donc que Dieu prenne mon cœur, qu'il puisse enlever ce qui est mauvais dans mon cœur. Je vais être comme lui le veut. Mon frère, ma soeur, quand Dieu va prendre le contrôle de tout le demain de ta vie, la maladie s'enlève. Parce qu'il nous est dit dans les Saintes Écritures, cherchez d'abord premièrement, le royaume des cieux, il s'agit ici, et toutes autres choses seront de nous donc par-dessus. Donc nous devons comprendre et savoir comment nous devons nous approcher de ces dieux et de quelle manière effectivement nous devons effectivement aussi prier le Seigneur notre Dieu. Oui, après avoir prié et demandé effectivement cela, oui, vous pouvez aussi prier pour votre maladie, c'est vrai. Ah, regardez par exemple comment -ce que tous ces hommes de Dieu priaient effectivement aussi. Prenons l'exemple de, de Daniel. Hein. Vous pouvez remarquer, effectivement, Daniel, quand il a vu que le temps était là, il a d'abord commencé à pouvoir confesser le péché, à louer Dieu, à l'exalter, effectivement, à l'adorer, à le mettre à sa place, effectivement, parce qu'il veut, il dit à nous la de parce que pourquoi nous avons péché, dit, il remet Dieu, effectivement, à sa place, dans sa vie pour comprendre, effectivement, que c'est moi qui suis en tort. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, viens. maintenant, il peut prier pour autre chose. Donc, nous pouvons comprendre que ce qui est important, c'est que notre vie puisse cadrer effectivement avec les choses de Dieu. Notre vie puisse cadrer effectivement avec la parole de Dieu. Alors, les autres choses dont nous avons tellement, parce que Dieu le sait, regardez très bien pour la prière, comment est-ce que le Seigneur nous dit, il dit, mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, de vaines rédites. Comme les païens qui pensent qu'à pouvoir multiplier beaucoup de paroles, bah, ils seront donc tous se disent. Non, non, non, quand vous priez, effectivement, vous dites, mais voilà comment vous devez prier, effectivement. Notre Père qui est aux cieux. Écoutez bien. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons. Vous connaissez, non? Donc vous voyez d'abord que c'est la présentation, que c'est Dieu d'abord soit mis à sa place, et que maintenant que la vie de Christ, de Dieu, effectivement, se trouve en vous, puis les autres choses viendront donc par la suite. Que ta volonté d'abord. Pas que ma maladie soit l'une de moi, mais que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, prends le contrôle, effectivement, de moi, de mon être, effectivement. Alors, certainement, toutes ces choses-là, effectivement, devront s'en aller, effectivement. Que notre Dieu nous aide. Nous avons aussi une nouvelle, c'est que notre sœur marie Hui, donc l'épouse de frère Lloyd, a donné naissance à un bébé qui s'appelle Raphaël. Donc, ils sont enterrés, ils ont annoncé les bébés, la maman se porte très bien. Et toute la famille s'est réjouit aussi de, de cette nouvelle merveilleuse que Dieu l'a accordée, la grâce qu'il puisse avoir Nous remercions Dieu pour cela, nous allons quand même prier pour eux pour Que les seigneurs aussi les bénissent Tendre Père et précieux, nous nous approchons de ton trône de grâce Te remercions pour toutes les bontés que tu ne cesses de pouvoir accomplir pour nous dans notre vie, Père Dieu Merci vraiment pour ce que tu fais Seigneur, pour notre frère Lloyd et notre soeur Marie Que tu as accordé vraiment la grâce, mon bénéfice Père Saint-Dieu de pouvoir avoir ces bébés qui a sont venu au monde perturbissant, mais tu as soutenu notre frère, tu as soutenu aussi notre soeur, dans leur temps perturbissant Dieu, dans les difficultés par laquelle ils sont passés, mais tu es le Dieu qui leur accordé la grâce de pouvoir réellement aussi réaliser que tu, tu veilles sur eux aussi Père Saint. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père Saint-Dieu, de ce que le bébé se porte bien, la maman aussi se porte bien, que tu, que, tu, que tu as pourvu aussi pour tout, bien, tous les biens Père Saint-Dieu pour ta servante, ta fille, Père Saint-Dieu, qui a eu à pouvoir coucher comme cela se doit, Père Saint-Dieu, en respectant ta parole à toi, bénémoine, Père Saint-Dieu, parce qu'il a cru en toi. Amen. Tu es le Dieu qui agit encore. Sois béni et glorifié, car nous avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est merveilleux de voir combien notre Seigneur agit et pour voir aussi pour le besoin de tout un chacun. Et surtout aussi qu'il nous donne aussi des bébés. Et qui nous donne la grâce de pouvoir avoir aussi la bonne santé pour Amen. tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et qui continue aussi à pouvoir faire. Nous, nous allons lire dans le livre des Hébreux, nous pouvons nous lever. Ou prendre au chapitre des Hébreux, chapitre 12, chapitre 12 pardon, oui. Verset 12, il dit. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux donc affaiblis et suivez avec vos pieds de voie droite afin que ce qui est boité ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Amen. Tendre Père et précieux souvent, je voudrais te dire encore merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin, d'être là debout, de te glorifier, t'adorer, Père Saint-Dieu, et de chanter les chants de Sion pour ta gloire. Merci encore pour cette parole que tu nous donnes, Père Saint-Dieu. Nous réalisons que vraiment ta parole est vraiment la vérité, comme tu nous as parlé encore, Père Tibissant, tu l'as dit encore autrefois, à plusieurs reprises, de manière, tu as parlé à nos pères par les prophètes, et dans ces derniers temps, tu nous as parlé par le Fils. Nous nous résistons de cette bonté, Seigneur, de cette lumière que tu nous dois témoigner, Père Saint-Dieu, en nous montrant la place que tu nous as placée et aussi ce que nous devons faire. Continuons encore davantage comme tu le fais pour nous, nous éduquer, encore nous enseigner, Père Saint-Dieu, parce que nous voulons te servir. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien le Seigneur, notre Dieu, nous soutient. Et surtout la manière dont il nous conduit, afin que nous puissions avoir la connaissance de la vérité, pour ce qu'il est dit effectivement que, afin que nous puissions être sauvés. Et nous avons besoin d'être éclairés par le Seigneur, pas par les hommes, mais éclairés par le Seigneur, parce que c'est lui qui connaît en réalité aussi le chemin, et c'est lui aussi qui connaît effectivement de quelle manière et de quelle position et de quelle façon nous devons aussi nous positionner, nous tenir. Et nous croire aussi pour que nous puissions vraiment recevoir le salut comme lui, il a eu à pouvoir, effectivement, aussi l'annoncer. Nous avons besoin de ce salut, en fait. Et ce salut ne peut pas nous être donné par nous-mêmes ni par un homme, mais le salut nous est nous donné, effectivement, par celui qui possède donc le salut. Et celui qui possède le salut, c'est celui qu'on appelle le sauveur. Il ne peut pas y avoir d'autre sauveur que celui qui est le sauveur. Il doit y avoir, et il est seulement, il doit y avoir un seul sauveur, pas deux, pas trois, pas quatre. Donc un seul sauveur, et ce sauveur-là est celui donc qui possède donc le salut. Nous avons effectivement que euh, lorsque Siméon était amené donc, au temple, poussé par le Saint-Esprit, il a eu à pouvoir avoir l'enfant, il a eu à pouvoir prier, remercier Dieu, effectivement, de la grâce qu'il lui a accordée, de ce que la promesse qu'il avait faite, effectivement, à cet homme de Dieu, Siméon, Dieu l'a pu l'accomplir parce qu'il a dit, mes yeux ont vu donc ton salut. C'est pour ça que Jésus est le sauveur. Donc, il possède effectivement euh, le salut, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait donc euh, la vie, donc, euh, éternelle. Donc, euh, c'est lui qui connaît effectivement ce que est que le salut et qui est le salut, et c'est lui qui nous l'apporte aussi. C'est ainsi que il nous a accordé la grâce d'avoir euh, sa parole. Et nous remarquons aussi, comme nous l'avons toujours eu à pouvoir le lire ici, que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et nous avons, nous avons aussi entendu, comme nous le savons, par sa grâce, effectivement, que si c'est la pensée de Dieu exprimée, on ne peut que la connaître que par la révélation. La révélation ne vient que par celui qui a eu la pensée en lui. C'est pour ça aucun homme ne peut être maître de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, elle n'est pas notre possession à nous. C'est la parole de Dieu, elle vient le nôtre quand cette parole prend possession aussi de nous. Alors les choses sont donc tout à fait différentes. Alors comme nous l'avons eu à pouvoir toujours le faire savoir et le lire aussi dans les Hébreux au chapitre 1, c'est dans ce sujet que nous restons que nous continuons pour que le Seigneur continue à pouvoir nous instruire et nous placer effectivement dans les choses comme lui le veut, afin que nous devenions, comme la Bible le fait savoir, aussi parfaits. Et oui, c'est ce que notre Seigneur il dit, qui était qui dans les scènes écritures c'est sa volonté à lui, enfin, que nous éteignons cette perfection, parce que nous avons vu effectivement que la loi, donc, qui possède l'ombre de choses à venir, et non l'exacte représentation des choses, parce enfin, dit, mais euh, ce qui ne pourrait pas amener, effectivement, aussi les assistants donc à, à, à la perfection. Vous savez que nous avons eu cela, vous le connaissez. Alors, il veut réellement nous montrer de quelle manière, effectivement, que nous, nous puissions vraiment arriver à pouvoir être sûrs que dans cette façon de marcher, d'avancer avec lui, eh bien nous atteindrons certainement, effectivement, aussi, le but pour lequel il nous a appelés. Si nous avons pris une mauvaise direction, on va aller, effectivement, aussi, ça semblerait bon, mais à la fin, on sera tellement déçus. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir réellement aussi nous traiter durement, d'être sûrs et certains. Vous savez, nous l'avons entendu aussi ensemble ici, que notre adversaire, ce n'est pas mon voisin ni ma voisine, ni mon frère ni ma soeur. Jamais un frère et une soeur ne pourraient être ton adversaire. L'adversaire que toi tu as, que moi j'ai, c'est moi-même d'abord. Si nous comprenons cela effectivement, alors nous devons d'abord résoudre nos problèmes. Vous dites, mes frères, quand même, dis-moi. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit, mais pourquoi Parce qu'il dit, mais, mais, mais avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, puis-tu d'abord regarder la poutre qui est dans la tienne Donc, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la paille de mon voisin. Le problème, c'est la poutre qui est chez moi. Donc, souvent, on regarde les autres, mais il faut d'abord se regarder. Donc, je dois me regarder moi avant de juger l'autre. Je dois me regarder, moi, avant de pouvoir parler des autres. Je ne peux pas, il ne m'est pas permis, moi, de me comparer à un frère ou une sœur. La seule chose que Dieu me demande, c'est de me comparer à, à sa parole. Ceci est un miroir. Moi, je dois me regarder. Je ne fais pas ceci pour montrer là-bas un miroir. Tu, tu Regarde mon frère qui est là-bas. Non, non, non, non, non, non. Je me lève le matin, je ne vais pas prendre le miroir pour le montrer à mon voisin qui est là-bas. Non, non, non. Je me regarde moi-même. Dans ces miroirs. Est-ce que vraiment ça va? Est-ce que je vais bien comme ça? Quand ça va pas, non, je, je ne vois personne d'autre que moi-même. Donc il faut que je me place moi. Chaque fois que je quitte la maison pour venir dans cet endroit, je me place moi-même devant la parole. Et quand la parole sort effectivement, je me place moi-même devant la parole. Je suis pas là pour dire, ah, quel autre là écoute? Non. J'écoute moi parce que ce sont mes oreilles qui doivent entendre par les oreilles de mon frère, lui, c'est son problème, moi c'est moi ici que Dieu, auquel Dieu s'adresse, peu importe ce qu'il va faire, mais moi c'est qu'il a comme responsabilité, Seigneur je vais voir ta face, alors je me regarde maintenant dans ce miroir, est-ce que quand je me regarde dans le miroir dans la salle de bain le matin, quest ce que je vois, je vois que les miroirs me reflète. Et je bouge et bouge aussi. Que je fasse ici. Si, S'il y a quelque chose qui a un peu de surplus, par exemple, le, le bouton, on dit, ah, il y a quelque chose, de bien, enlève ça. Donc, effectivement, c'est moi que le miroir montre. Il ne montre personne d'autre. Alors, quand je regarde la parole de Dieu, eh ben, je dois aussi me retrouver. Si à quelque part, Dieu te bénisse, si à quelque part, je vois qu'il y a un peu, non, non, non, oh Seigneur aide-moi, il faut que quand je regarde et que la parole parle, je dis, alléluia, hier j'étais un voleur, mais aujourd'hui tu m'as délivré, alors tu parles à moi, hein, comme quelqu'un de racheté, alléluia, vous savez, c'est ce que Dieu attend de toi, il attend de moi, c'est pour ça que quand nous venons, il faut cet engouement, Seigneur parle-moi, miroir montre-moi, je vais voir si je suis comme toi tu veux, effectivement, si... Non, c'est pour ça qu'il dit, mais fortifiez donc vos membres languissantes, verset 12, et vos genoux affaiblis. Amen. Vous suivez cela? Amen. Il dit, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ça, c'est la recommandation de notre Seigneur. Et lui, il sait pourquoi il nous dit cela. Et toi, mon frère, tu le sais. Toi, ma sœur, tu le sais. Et puis, il dit, Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Parce que, vous savez, comme les gens parlaient souvent, souvent, ils disent, oh, la grâce est infinie. J'ai toujours dit à cet endroit que la grâce n'est pas infinie. C'est pour ça, que quand vous chantez la grâce infinie, pensez très bien à ce que vous chantez. Parce que la grâce ne peut pas être infinie. Non, monsieur. Parce qu'il est bien écrit au temps de la grâce, c'est qu'il y a un temps. Donc ce qui a commencé aura toujours une fin. Donc la grâce a commencé et puis la grâce va se terminer. Et vous savez à quel moment effectivement pour ce temps, parce que c'est une période de grâce dans laquelle nous sommes. Mais cette période de grâce effectivement, elle continue encore parce qu'il y a d'abord le sang sur le trône. Vous savez cela non et parce qu'il y a les sangs sur le trône et que vous vous êtes sur la terre. Mais les jours où vous partez de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc cette période de sang, effectivement, de grâce, effectivement, s'arrête là. Donc c'est pour ça que le monde peut se réjouir que de ce qu'il a des gens comme nous, comme des rébus en fait. Que le monde déteste, effectivement, mais que Dieu soit béni. Il vous déteste, mais c'est par vous qu'ils sont bénis. C'est par vous qu'ils ont la pluie. Mais c'est vrai cela. Parce que les jours où vous partirez de cet endroit, de cette terre, effectivement, c'est fini. C'est le feu qui descend, qui détruit, effectivement. Que Dieu soit béni parce qu'il est bon. Les mondes devraient remercier Dieu pour avoir des fils et des filles de Dieu sur la terre. Ce n'est pas une histoire, mon frère, pour penser que non, nous, nous pour ça fasse bien des oreilles. Non, c'est la vérité. Si la colère de Dieu est tenue encore aujourd'hui... C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne effectivement quand la parole de Dieu parle. Nous qui sommes enfants, nous comprenons. Il dit, mais il faut que jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Alors là, les choses vont changer. Bon. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient donc infectés. Donc effectivement, mon frère et ma soeur, dans la vie de tout un chacun, en tant que fils et fille, nous l'avons aussi entendu aussi mardi. Quand euh, j'ai reçu aussi le message de l'étranger de cela aussi, quand, quand euh, on a parlé, effectivement, oui, c'est le frère Amador qui est en Avignon, effectivement, qui écoutait la parole et qui glorifiait Dieu d'avoir entendu cela aussi. Donc nous avons remarqué qu'effectivement que... Dans un fils et fille de Dieu, comme par bien. Vous savez, il ne peut pas y avoir autre chose, il ne peut pas y avoir autre chose que la nature divine de notre Père Céleste, comme sa divine puissance. Vous vous souvenez Nous retournons à cela, puis nous retournons ici dans les Hébreux, que c'est important, on aura beaucoup à lire si Dieu le permet, dans 2 Pierre au chapitre, oh, je pense que c'est cela, oui, 2 Pierre, hein, c'est cela, oui. Deux pierres. Je pense bien. C'est toujours un peu ça, les situations. Il va pouvoir lire dans votre psyché, mais parfois la version pour être avec vous aussi un jour. Vous avez vos Bibles avec vous Merci, yeah, si, parce que vous avez, on peut citer, mais bon, là. Deux pierres, chapitre 1, verset 3, il dit Comme donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Vous comprenez ça, non Donc nous connaissons celui qui nous a appelés. Personne ici ne peut être ignorant de celui qui l'a appelé, Parce que nous, dans les dénominations, on peut dire qu'on a joint le groupe, effectivement, mais, mais quand vous êtes sorti des dénominations, ce que vous avez quand même entendu quelque chose, qui a fait qu'effectivement que vous puissiez vous séparer de tout cela, vous suivez, non donc, vous devez savoir qui est-ce qui vous a appelé, qui vous a touché, effectivement. Elle le dit, et par sa vertu, lesquelles, écoutez bien, nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature quoi, chanelle, divine, monsieur. Et quand vous avez cette nature divine, effectivement, qui est en vous regardez comment elle réagit, effectivement, dit, en fouillant, il est très bien, hein, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se passe en réalité quand on devient à lui, donc on a la nature divine. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul va plus loin, nous dit aussi, effectivement, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Philippiens, je pense, là, nous pouvons retourner à cela. Philippiens, je pense que c'est cela, oui, c'est un... un... un... un... ça, c'est être un Voilà, Philippiens, au chapitre 4, il nous dit ici, je pense, que au chapitre... au chapitre 8, non, pardon, chapitre 4, verset 8, il dit, « Au reste donc, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,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 c'est-à-dire qu'effectivement que dans le cœur d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu, il ne peut pas y avoir des pensées de meurtre, des pensées de meurtre, comme la, la parole de Dieu fait comprendre effectivement aussi. Donc de la haine, effectivement, toutes ces choses en réalité qui, qui sont donc effectivement des choses qui sont charnelles en fait. C'est-à-dire que lorsque Dieu prend le contrôle de la personne, alors la nature de la personne, tout à fait, elle est complètement changée. Le Seigneur change. C'est-à-dire qu'effectivement que... La racine même, effectivement, qui fait que on puisse arriver à être comme on l'était avant, effectivement, cette racine-là a été complètement ôtée. C'est pour ça que dans un fils de Dieu, une fille de Dieu, il n'y a pas de duplicité. Amen. Non, mon frère. Amen. Non, ma soeur. Non, ce pas possible. C'est impossible que tu sois double. Parce que la duplicité n'est plus là. Dieu a ôté cette racine D'hypocrisie, de duplicité, de nature. Du Donc, cela a été ôté. C'est pour ça qu'on doit s'examiner, en fait. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est encore le temps où le Seigneur a la capacité de travailler et arracher. Si tu es un fils de Dieu, tu soupiras après cela. Mais n'aie pas une double nature où tu es caché en toi-même. Parce qu'à ce moment-là, tu comprends cela. Alors, effectivement, nous retournons donc dans, dans les Hébreux, comme nous l'avons lu, effectivement. dans cette, cette nature de Dieu, effectivement, qui, que nous avons donc revêtue. Regardez bien, on est dans le chapitre 12. Donc, ayant donc cette nature divine, donc les choses doivent arriver à pouvoir changer. Alors, on nous dit Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume Poussant, des, vous comprenez, pousser des rejetons, non? Vous comprenez ce que c'est que rejetons, hein donc, poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient donc infectés. Vous savez, euh, comme nous le disions encore, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut jamais être toujours la cause de problèmes, ah, surtout la source, toujours la même personne qui se plaint pour tout. Toujours plainte, c'est de si la l'autre là n'est pas content, toujours plainte. Vous savez, la, les plaintes et les murmures, c'est pas non plus la nature du peuple de Dieu. Cette nature-là, elle est la nature effectivement de l'ennemi, parce que, regardez très bien, pourquoi est-ce que dans, dans le marché dans les déserts, qui sont ceux que Dieu a eu à pouvoir détruire C'est toujours ceux qui se plaignaient toujours. Mais quand ils voient, toujours, parler, parler, parler, parler. Et quand vous avez cette nature-là, dites-vous simplement ceci si sur et certain qu'il y a la sémence du malin quelque part. Parce que cette sémence qui est divine et de paix, parce que vous me l'avez dit, hein, et la porte donc de la paix, que la paix soit avec vous. Et dans chaque maison que vous entrez, et des disciples, hein? Dans chaque maison que vous entrez, effectivement, laissez votre paix. Pas, la, pas les troubles, non. Laissez votre paix. Donc, nous nous sommes appelés à ce que, quand nous sommes avec quelqu'un qui parte des genoux, effectivement, avec un grand paix. Alors, nous répétons, il me dit que, verset, verset, 16, il dit, à ceux qui n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Regardez ce qui est bien, parce que la Bible dit effectivement plus tard, dit, mais, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, qu'il qu la sollicita avec larmes, car son repentir, donc sa repentance, ne put avoir aucun effet. Donc cet homme ici, Esaü, ne s'est rendait pas compte de la grâce de Dieu qui lui avait été accordée, effectivement, de naître en tant qu'aîné et d'avoir ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Il était dans une famille, effectivement, où il avait le droit d'aînesse. Et ce droit, effectivement, lui donnait la possibilité d'avoir la la bénédiction, la grande bénédiction, effectivement, aussi dans sa vie, dans tout ce qu'elle peut faire. Parce que quand on entend combien et son, son père, effectivement, Isaac, a eu à pouvoir bénir, effectivement, il dit, mais que tes frères soient tes esclaves, que la raison du matin sur la bonne. Donc tout, tout, il possédait en fait. Mais il ne se rendait pas compte, effectivement, de l'endroit que Dieu lui avait placé. On ne se rend pas compte, mon frère et ma soeur de la grâce et la bénédiction que Dieu nous place effectivement et qu'il nous donne dans les lieux que Dieu nous a placés. C'est pour ça que on est là, on écoute la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe effectivement Parce que le Seigneur fait tout ce qu'il a à pouvoir faire, pour pouvoir nous donner ce qui est vraiment bon pour nous, en fait que nous avancions dans la bonne direction. Mais qu'est-ce que nous on fait On discute toujours. On ne se rend pas compte effectivement de la grâce. Vous vous rendez compte, frère, que le Seigneur dans son amour divin, puissent réellement aussi prendre les Écritures, nous ouvrir les Écritures, nous montrer effectivement où est-ce que nous en sommes effectivement, et là où nous devons être effectivement, dans les temps où nous sommes. C'est quelque chose que les dénominationnels ne font que pleurer, ils prient effectivement, avec autant de prédicateurs qu'ils ont effectivement, si ils n'arrivent même pas à trouver la vérité. Mais toi, effectivement, qu'est-ce que Dieu a même tu, tu as la grâce d'avoir entendu la parole de Dieu, la vérité effectivement. Et donc dans... tu vérifies bien les saintes Écritures, tu vois que ceci est vrai. Tu dis que ça c'est quand même Dieu parce que c'est conforme aux saintes Écritures. La richesse des paroles de Dieu effectivement vous est donnée, vous l'avez effectivement. Mais qu'est-ce que vous faites avec Alors, regardez très bien. <rire> Donc, pendant qu'on lui donnait et qu'il avait ses droits de naissance, effectivement, oui, il s'en occupait même pas, il était tellement occupé à ses affaires, effectivement, ainsi, effectivement. Donc, il n'avait pas la compréhension, effectivement, de, de l'importance des choses qu'il avait. Mais il y avait un petit bonhomme qui était Jacob. <rire> Jacob, lui, il surveillait, il veillait, en fait. Il regardait ce bonhomme-là et il dit, cet homme ici, il ne comprend pas l'importance et la grâce que lui, il a. Mm -hmm. D'avoir, effectivement, euh, ses droits de naissance. Vous allez dire, mes frères, qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce que nous sommes en train de lire Patience. Mm. D'avoir ses droits, effectivement, et de pouvoir s'asseoir là, d'écouter la parole de Dieu et de voir aussi Dieu se manifester comme il veut effectivement, et il agit effectivement et comment effectivement aussi la lumière nous est donnée effectivement dans la parole de Dieu effectivement parce qu'il a eu, il est dit dans les scènes d'écriture il a dit qu'au temps du soir la lumière paraîtra ça personne ne peut changer et nous remercions Dieu parce que la lumière a paru, oui bien sûr que oui que oui. Ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres et nous avançons donc de, de lumière en lumière. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis ce qui est aussi merveilleux et glorieux, c'est ce que la Bible dit encore clairement hein, il dit, mais lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. On le répète souvent, je ne sais pas si vous comprenez, parce que cette lumière-là t'est adressée à toi. Aïe aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon frère. Vous vous souvenez dans Acte chapitre 13 Vous dites, mes frères nous ne comprenons pas tellement très bien. Vous vais quand même, par la garde des églises, nous élevé. Acte 13, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Nous le lisons avec vous, hein, pour que vous puissions voir effectivement. Acte au chapitre 13, je pense que nous l'avons déjà lu. Regardez bien, oui, voilà. Acte au chapitre 13. Voilà. <coughs> Mercure 47, je pense, voilà, c'est ça, voilà. Il très bien. Acte 13, verset 45. Il nous dit. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et s'opposaient à ce que disait Paul, et en les et en les juriant, Paul et Barabbas leur dirent avec assurance, écoutez bien, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Vous cela Je pense que ici même, dans les scènes Écritures, il dit, euh, voilà, chapitre 13, verset, euh, verset, verset 26, je pense, il dit, c'est ça, c'est ça, Paul qui l'a dit, « homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été donc euh, envoyée. » Vous me suivez Il dit, « Mais oui, mais <rire> c'est à vous que cela a été envoyé. » Donc, il dit, « Mais parce que par là, effectivement, si je vais encore commencer un peu plus haut, vous me pardonnerez. » Écoutez bien, dans chapitre 13 toujours, hein, voilà, c'est dans le verset, verset, verset 16. Paul donc s'éleva, ayant fait signe de la main, et il dit, « homme israélite, et vous qui craignez Dieu... » chapitre 13, verset 16. Hein? « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu... » Écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et il, et il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en a fait effectivement sortir par son bras puissant, et il est nourri effectivement près de 40 ans, 40 ans dans les déserts, et ayant détruit cette nation du, au pays de Canaan, il leur accorda effectivement le territoire comme propriété. Après cela, durant ces 400 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète. Ils demandèrent alors au roi, effectivement, euh, euh, ils leur demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant puis, ayant, puis, ayant, puis, ayant, ayant, ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, pour roi David auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira donc toutes, ses, toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché la repentance, le baptême de la repentance, et à tout le peuple. Et lorsque Jean achevait donc sa course. Il disait, je ne suis pas celui qui, que vous pensez, mais voici après moi, vient celui du pied auquel effectivement je ne suis pas digne de délier, donc le soulier. Vous avez vu 25. Alors nous regardons par là ici, verset. Non, après 25 chapitre, 25, chapitre 25, chapitre, non, chapitre, non, verset 25, je allons rapidement au verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, vous suivez, non il est apparu donc pendant plusieurs jours à ceux qui étaient donc montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et, voici verset 32, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse donc faite à nos pères. Vous entendez cela Par au peuple d'Israël. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le royaume, dans la parole des Yames. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'a ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai donc les grâces saintes promises à David, pardon, et ces grâces qui sont donc assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Or, David, après avoir eu son temps, avait avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été donc réuni à ses pères et a vu la corruption, mais celui que Dieu a récidé n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est donc annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être donc justifié par la loi de Moïse, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il parlait effectivement à, à ces gens qui auxquels la promesse avait été annoncée. Il dit, nous vous disons que cette promesse a été accomplie effectivement. Et vous comprenez effectivement qu'après au plus bas verset 45, c'est celui qui dit, mais les juifs voyant la foule furent donc remplis de jalousie. Vous connaissez l'Écriture effectivement. Donc ce sont celles-là auxquelles les richesses de Dieu avaient donc été accordées. Et la parole de Dieu leur avait été annoncée. Souvenez-vous encore, dans Jean chapitre 8, effectivement, quand le Seigneur prêchait, effectivement, parler. Oui, plusieurs qui ont eu lieu, effectivement. Il dit, mais mais, mais, mais, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ma disciple, vous connaîtrez la vérité, avec Dieu, vous avez dit oh, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes libres, nous sommes enfants d'Abraham. La possibilité d'Abraham. Donc, c est, c est, c est, c est, cet orgueil, effectivement, et cela, oui, il dit, oui, je sais que vous effectivement, aussi, parce qu'il dit, mais je le sais, effectivement, aussi. Et cela, euh, comme la Bible le dit, il est donc venu chez les siens, c'est toujours cela, en fait, en réalité. Et comme il nous fait savoir, effectivement, mais c'est à vous, premièrement. Donc, cette richesse, c'est à vous. Et on vous l'a annoncé, effectivement, parce que Dieu ne vous l'a pas annoncé. Et la résurrection est passée chez vous, effectivement, Christ a marché chez vous, effectivement, il a prêché chez vous, et c'est vrai. À Jérusalem, tout le monde le sait, parce qu'on avait lu on avait dans le livre de, de Marc, chapitre 24, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem Ne, ne sois pas au courant de ce qui s'est passé ce jour. » Donc tout le monde était au courant. Jésus n'est pas passé inaperçu. Vous l'avez crucifié, vous êtes au courant, vous le savez effectivement. Donc tous les juifs, effectivement, ont eu à pouvoir avoir cette richesse, cette abondante richesse de Dieu entre leurs mains. Puis quand on a posé la question par un païen, et j'ai ici Jésus qu'on appelle les Christa, qui a toujours guéri, qui a toujours marché, délivré, et fait parmi vous. Et voici là, un monsieur, un meurtrier qui est là aussi effectivement devant vous. Aujourd'hui, c'est un jour où je peux relâcher quelqu'un parmi eux deux. Alors, mais, mais lesquels voulez-vous que je vous relâche aujourd'hui Tout le monde avait un témoignage de ce Jésus. Personne n'était ignorant de ce que Jésus était. Par sa naissance même, on sait, Marie n'avait pas connu un homme. On le sait, monsieur. Puis il était dit, mais a été déparable. On le sait. Comment Jésus a grandi On le sait. Les miracles a fait, on le Personne n'ignore. Les religieux, les... tout le monde, effectivement, tout le monde était au courant. Et on savait très bien aussi que ces messieurs-là, Barabas, était un païen, était un meurtrier. <rire> on sait un meurtrier. Qui sait en fait en réalité Et là, nous avons. Là, c'est Jésus qu'on appelle le Christ. Choisissez Cette richesse, quand Jésus marchait, quand Jésus était là, il vous bénissait, il vous guérissait, vous étiez malade, il vous guérissait de maladie, vous avez faim, il multiplie les pains. Frères et sœurs, il faut que vous soyez quand même, il faut que vous pensiez. Tout ce que vous désiriez, il vous le donnait. Maintenant, vous devez faire un choix. Et ça, vous savez que cet homme-là, c'est un esprit mauvais. Il vient chez vous, à voir la maison. Il peut même vous couper la tête pour voler vos biens. Vous savez, Barabbas, tout ça, donc, c'est-à-dire le monde. Vous, vous connaissez cela. La religion, tout ça, vous connaissez cela. Il dit Mais là, vous avez Jésus, qui vous donne la paix, qui vous donne la joie. Même quand vos, vos proches sont morts quatre jours pourris, même, il ne lésine pas sur le moyen, il vient jusque-là. Vous l'avez appelé, il ne refuse jamais. Même quand c'est trop tard. Les cas me disent dit que ce n'est pas possible, personne ne peut rien faire. Quand c'est trop tard, si Jésus qui vient quand même. À Jérusalem, on le sait. On l'a regardé, on dit, oh, il est maintenant, il est c'est Lazare, hein? Mais il pouvait quand même, puisqu'il a de mort quatre jours, même sa sœur vous a dit, même, il sent. Donc c'est impossible. C'est Jésus qui vous a dit, mais ne tai pas dit que si tu croyais. Tu verras la gloire de Dieu, il n'y a pas de retard, c'est Dieu Il n'arrive jamais en retard Alléluia Mais oui, monsieur Amen. Quand l'homme s'arrête, Dieu prend le contrôle. Quand l'homme voit l'impossible, Dieu entre en scène. Alléluia Marie a dit, comment cela se fera-t-il C'est impossible. L'ange lui dit, tout est possible. À Dieu, rien n'est impossible à lui. Amen. Mon frère et ma soeur, il est nécessaire que nous puissions comprendre cela, effectivement, aussi. C'est comme cela qu'ils ont pu le voir. Le voir en action démontrons que rien ne lui est donc impossible. Maintenant, choisissez. Le choix était clair. D'une manière aussi évidente, même pour un païen, il a pu voir cela et dit, mais c'est sûr et certain que ce peuple ici. Parce qu'ils ont été enseignés, ils ont eu la connaissance, l'enseignement, pas les prophètes qui ont prophétisé par l'enseignement, mais la prophétie prophétisé la parole, ils connaissent, et les prophètes avaient annoncé qu'ils viendraient, et quand ils viendraient, il faut ceci. Vous savez que même dans le nom, Dieu est bon. Si vous prenez les psaumes 22, regardez ce qui est extraordinaire dans les psaumes chapitre 22, regardez comment des gens d'avance, alors on s'est dit, mais vous savez, ces gens étaient vraiment tellement rempli, inspiré de Dieu, on se dit, mais Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Dieu travaille dans l'ordre. Dieu est vraiment parfait. Regardez très bien comment il, il, il, il exprime cela aussi dans les scènes Écritures. Je pense que c'est cela doit être retrouvé. être ce vie, hein, que c'est ça Voilà, c'est que c'est ça. Ouf, je suis, je suis dans job. Voilà, voilà, voilà. pardonnez-moi. C'est ça, voilà, voilà. C'est au chapitre 22, je pense, oui. Voilà, c'est ça, c'est ça, voilà. voilà. Ouf. Voilà. voilà. Psaume chapitre 22, par exemple. C'est psaume de David. Hein? D'abord, verset 2, qu'est-ce qu'il dit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ça, c'est David qui était dans toi. Donc, les psaumes, ce sont des cantiques. Hein? Vous vous rendez compte, effectivement, la profondeur. C'est pour ça, ne nous ramassez pas des choses inutiles. Mais c'est la vérité, parce que bon, les gens s'achopent, Bon, parce que c est, c est, je sais que ce pasteur, il est toujours comme s'il est toujours après nous. Moi, je ne suis pas après vous. Mais je suis après l'Esprit du Seigneur, qui ne veut pas que vous soyez mélangés avec les esprits de démons. Parce que chaque, ce que Satan cherche toujours, il est tellement vraiment malin, qu'il veut toujours souiller ce que Dieu vous a donné. Mais Dieu vient pour pouvoir nettoyer. C'est sûr et certain. Parce que les dons véritables, vous l'avez. C'est vrai. Vous l'avez. Mais c'est parce que vous ne l'entretenez pas. C'est pour ça que les diables, les démis, s'églissent effectivement. Il veut maintenant s'aimer sa chose. Et quoi Mais c'est toujours avec les excitations. Hein. Quand vous voyez pas de moi. Ah, si parfois vous mettez un peu à écouter un peu, à matin, vous trouvez que c'est vrai qu'il y a l'inspiration. Mais il y a d'autres quand même de fabrication maison. Seulement c'est des guitares ou des bruits tout ça, et vous entrez vous aussi dans les rythmes des guitares et des bruits. Mais vous n'avez pas, parce que ce n'est pas ça qu'il faut. Vous, c'est les paroles qui sont inspirées, qui doivent toucher votre âme. Je ne sais pas comment vous le dire, mais bon. Alors, écoutez bien, ici maintenant, on s'explique verset 22, verset 2, écoutez bien. Le verset, euh, on peut dire verset 16, il dit. « Ma force donc se détache comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » « Tu me réduis donc à la poussière de la mort. » C'est 22, verset 16. Hein? « Car des chiens m'environnent. » C'est toujours euh, David. Hein? « Une bande de scélérats rôde autour de moi. » Il dit quoi ?« Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Mais quand on regardait David, ses mains et ses pieds n'étaient pas percés. Donc quand on le regarde, il dit, « Mais David, est quand même, tu n'y là. » Tu dis qu'ils ont percé tes mains et tes pieds. « Oh oui. » Ce pas David. C'était cet esprit-là qui était en lui. Parce que nous l'avons vu. C'est là. là. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. David, hein. Longtemps, pas loin. Avant, longtemps, lointain. Loin, loin, loin. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit, cet homme. Il dit, maintenant, oh, ils ont percé mes ma mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Écoutez bien, verset 19. Et ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi l'éternel ne t'éloigne pas de moi Ainsi de suite Donc effectivement c'est écrit hein, dans Matthieu Qui était au dit Tout ça ce sont les paroles que David avait exprimées Donc Jésus Christ est vraiment La parole de Dieu Il est venu accomplir Ce qui était écrit de lui Que son nom soit béni Mon frère et ma soeur Tu peux douter de la parole de Dieu Tu peux dire que ce n'est pas efficace Moi je crois 100% Amen. Alléluia Les doutes est pour toi Maudit et quiconque doute de la parole de Dieu ainsi. Béni soit qui s'est confié en l'éternel. Oui, messieurs, oui, madame. Peu importe, peu importe ce que je peux endurer et souffrir. Je ne douterai jamais de la parole de Dieu. Amen. Elle est toujours vraie. Amen. Alléluia. Mon frère, je douterai de moi, je douterai des de démons. Qu'est-ce que je. Frère et soeur, à quoi je me prêterai-je pre mon temps à douter que plutôt à croire Amen. Ma soeur, c'est important de prêter attention. C'est nécessaire, mon frère. Pourquoi je dois douter Parce que les dieux m'ont montré effectivement que j'ai faibli. Mais quand je crois, Amen. la parole de Dieu montre qu'elle est efficace. Mais c'est vrai. Pourquoi je douterai-je parce que tout ce que Dieu a dit, il l'a déjà prouvé. Amen. Les morts, ils ressuscitent. Amen. Les malades sont guéris, peu importe la maladie que vous avez. Même si ça prend 50 ans, je croirai. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Frère, moi je vais croire pour partir. Amen. Oh, que Dieu nous aide. C'est sûr et certain. Mais si toi tu veux douter, vis dans ton doute. Ben oui, tu n'as rien à voir avec les choses de Dieu, parce que c'est lui qui doute, qui dit, oh, ça fait longtemps, ça ne change pas. Frère, c'est pour ça, vous savez, je pleure, moi je souffre beaucoup, parce que je vois des gens, ils se plaignent toujours, parce que Dieu nous fait passer par les épreuves aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, Dieu me fait pas. mais frère, si tu ne veux pas des épreuves, va dans le monde. Tu n'as rien à faire parmi le peuple de Dieu. Ça, tu dois l'entendre, c'est important ça. Si les épreuves, tu n'en veux pas, tu ne veux pas faire. Non, non, non, non, non. Mon frère et ma soeur, laissez-nous tranquilles. Va voir tout ce que tu veux voir à gauche à droite. Et puis va même dans les assemblées où il n'y a pas d'épreuves. Oui, tu peux aller là-bas avec tous ceux avec qui... Oh, tout va très bien. Nous, ici, on est dans le combat. Les épreuves, les difficultés, on les traverse tous les jours. Donc, aussi longtemps que tu restes ici, effectivement, tu vas avoir des situations difficiles. Il vaut mieux aller là-bas. Mais si tu restes ici, il te doit savoir qui tu es. Parce que Jésus Christ, notre Seigneur, il n'a pas été au Sanhedrin. Non, homme des douleurs, habitué à la souffrance, oui, tous les jours de sa vie, je veux être avec ce Jésus-là. Alléluia. Il a appris le par les choses dont il a souffert. Moi, je veux ça. C'est ça la vie d'un croyant. Moi, je ne veux pas des choses, on a pas de Non, Non, non, non, il faut combattre, monsieur. Mais bien sûr que oui. Et comment tu peux... Tu vas être couronné. C'est ça. On serons couronnés, couronné. On couronnés. seras couronné. Se couronné. Se couronné. Toi, tu vas venir. Tu n'as jamais combattu. Et puis, tu es même pour la ligne pour être couronné. Mais mon frère, Mais va... Non, non, non, non. Ce sont ceux qui ont... Mais regardez, quand on a dit, effectivement, mais qui est digne d'ouvrir les livres Personne, personne n'a cherché à quoi les nuits. Mais qui est digne, effectivement Mais quand on a vu, mais... Les liens ont été jamais, mais lorsqu'on a regardé. Mais c'était un agneau ensanglanté donc il a combattu, il a passé par moi, oui monsieur, et il est là avec la victoire. C'est pour ça qu'on le loue mon frère. C'est pas qu'il est resté comme ça, non, on le loue parce qu'il a fait. Il est mort pour nous, il a souffert pour nous, il a vaincu pour nous. Alléluia, Jésus est vainqueur, gloire à Jésus. Oui monsieur, oui madame, c'est ce Jésus là que nous aimons mon frère. Qui a prouvé qu'il nous aimait Qui n'a pas respecté, c'est vrai frère. Il a donné sa vie jusqu'à la mort. Il était là, la parole doit s'accomplir. Il dit père, père, père. Mais c'est vrai. C'est vrai mon frère. L'écriture, il souffrait mais l'écriture. Il n'a pas fait des compromis. Amen. Mais toi tu veux des compromis Amen. Tu veux qu'on te fasse un, un fauteuil de gloire là-bas Pas ici. Non, nous, nous suivons le chemin de la souffrance. Amen. les chemins des épreuves. Oui monsieur. Et c'est cela c'est que moi j'accepte. Et tous ceux qui veulent marcher avec moi, nous ça t'étons cela. On ne va pas dire, ah Seigneur, tu ne m'as pas guéri. Non, il nous guérira. Oh Seigneur, tu n'as pas fait. Nous il le fera. Nous, on peut même attendre descendant ans. Alléluia. Mais restant tous sur la promesse, il le fera. Il le fera. Il le fera, il le fera. Alléluia. Jésus n'a jamais failli. quand on devait choisir les gens qui devaient aller à la guerre, combattre, on dit, je on prend, on prends, prend, mais ils sont nombreux, il dit, pas de problème, amène-les là, la, à la rivière, là, pour qu'ils boivent de l'eau. Je vais maintenant faire un tri pour que tu vois, effectivement, ce que tu dois prendre avec. Il dit, mais allez bon, de l'eau, effectivement. Eh qui c'est était là, en train de pouvoir boire comme ça, un peu Il dit, tu as vu ça, tout cela. Il dit tous ces gens-là qui sont le Il dit il y a un truc qu'il doit faire ça ça ça ça ceux-là ceux-là ne pensent pas effectivement pensent ceci vous connaissez vous-même elle a même dit que bon ceux qui viennent de se marier qui se retirent ceux qui ont des arbres qu'ils ont plantés qui veulent voir les fruits tout ça ils moi je les vois ils se retirent d'abord avant de pouvoir aller au dernier test parce qu'on sait que si c'est lui qui va se dire ah, je vais partir, mais je viens juste de me marier, je ne vais pas. non tu dois savoir ce que tu dois faire. Non, mon frère, le problème, c'est que. Ah, moi, on m'a fait. Moi, j'ai fait. J'ai pris. Mais frère, quand, quand tu es venu, tu dois venir vers Dieu, pourquoi Parce que. Nous allons lire beaucoup. C'est sur ce chemin. Ma soeur et frère, c'est important que vous compreniez toutes ces choses que nous entendons. C'est pour notre bien à tous. Sur le chemin. Quand ils est sorti de l'Égypte, la puissance était grande. Hein. La délivrance était grande. On les a fait sortir. Mais Dieu qui est sage, il pouvait. Je vous ai toujours dit, prenez la carte. Le chemin de l'Égypte jusqu'à Israël, donc à la Terre Canaan, n'était pas tellement très long. N'était pas tellement très long. C'est pour ça qu'on a des frères, quand ils viennent, là, Alléluia, Dieu est grand, j'ai vu Dieu, comment il agit pour moi dans ma vie. Oh, que Dieu soit béni, Alléluia, Alléluia. Dieu dit, Bon, c'est bon. Eh <rire> oui, c'est très bon. Vous voyez, il a enflammé, enflammé, c'est très bon. Maintenant, Dieu dit, Maintenant, je vais le faire passer par ce chemin pour maintenant le tester. Le désert, c'était un lieu de test. Oh oui, il faut être animé de la persévérance, de la foi, pour croire effectivement que c'est Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Vous vous souvenez, vous vous rendez compte, frères et sœurs, qu'ils n'avaient jamais vu Canaan. Ils n'avaient jamais trempé leurs pieds dans Canaan. Je donne un, un exemple. Tous ces milliers-là, effectivement, ils sont d'abord... Je donne un exemple ils aient d'abord été au Canaan, et puis ils reviennent en fait dans l'esclavage en Égypte, ils vont dire, ah nous avons vu, donc nous croyons. Vous comprenez Parce qu'ils avaient d'abord vu. Ils avaient d'abord été dedans. Mais ils n'avaient jamais vu. C'est cela, ce qu'on appelle la foi. Vous vous aimez trop. Ah non, non, mais c'est ça, la, la foi, c'était... Il faut combattre, combattre pour garder la foi. Ils n'avaient jamais vu. Maintenant, Dieu l'a dit, c'est un pays où coule les le, le miel. Maintenant, il est fait passer par ce chemin-là où il n'y a pas de miel. <rire> où il y a la chaleur, où il y a la sécheresse, où il y a le, vous savez, la soif. Donc, effectivement, donc quand on regarde tout autour, effectivement, rien, écoutez bien, avec nos yeux, rien ne présage des blonds. Parce que quand on voit, oh, il nous dit un pays où coulait l'ail et le miel, mais quand on voit, c'est le désert. Le déserts, déserts c'est la mort. Puis quand on voit même au loin, il <rire> n'y a pas d'aperçu. On voit quand même un endroit quand même vraiment verdâtre, où on peut quand même dire, bon, on va s'établir là. Tout est comme ça. Et puis en plus de cela, même si on regarde effectivement, autour, effectivement, parmi nos pas, il y a toujours des peuplades qui nous combattent. Il nous l'a dit. Que Dieu soit béni. Ah. Eh ah ben oui. Si, oh, on regardez ça, sabouillons, Oh, regardez pas ça. Tout cela, c'était des armées, messieurs. Et tu dit, mais Dieu, qui nous a fait sortir quand même, on pensait que ça allait être trompette, trompette jusqu'à Cana. Ah ben oui, c'est comme ça qu'est l'homme. Un hein, trompette, trompette jusqu'à Canaan, Puis on arrive là-bas, on voit seulement les, les fruits Parce que là-bas, on nous a fouettés. On avait souffrance, effectivement, on sort du bon, vous comprenez Quand on rentre dans ces choses-là, dans la voie là-bas, on y arrive évidemment. Mais qu'est-ce qu'on rencontre D'abord, sur le chemin, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, On a trouvé une chose qu'on n'avait jamais pensée, c'était quoi la mer rouge Devant nous, effectivement, mais c'est quand même une grosse épreuve, c'est pas possible. Il c'est comme ça qu'ils ont commencé. Oh, il n'y avait, pique, il y avait -il pas d'oignon en Égypte hein? Il n'y avait pas de, je en plus, Égypte. Vous comprenez cela Parce qu'ils ont dit, mais tu nous as fait sortir si nous on croyait qu'on était sur des grands boulevards et où tu nous amènes, c'est un endroit qui est coincé. On ne peut même pas aller ni à gauche ni à droite, même pas devant. Mais c'est Dieu, c'est quand même dit. Et tu nous dis que c'est Dieu et que tu sers Dieu. <rire> Alléluia. Oui, on s'en prend Moïse. Et ce n'est pas quand même pas possible. Et pourtant, c'est quand même vu le miracle que Moïse eu à pouvoir accomplir. Amnésie spirituelle. Nous retournons vite. C'est comme ça qu'il s'est disent mais <rire> tu nous dis que c'est Dieu, effectivement, tu nous as fait sortir, effectivement, et là, maintenant, là, on est devant la mer rouge, où on va partir. est il des bateaux que tu avais préparés Il n'y a pas de pirogue. Et en plus, il n'y a rien. Tu ne peux même pas penser qu'il y avait déjà gens avec qui tu as collaboré, hein, des étiens, des Amoréens qui ont des bateaux à gauche et à droite, qu'on arrive là, on s'embarque, effectivement, et ils nous protèdent avec des flèches. Mais il n'y a pas. Personne ici, il n'y a que toi et nous. Où est ce pays où couler les, les miennes Déjà, on débite comme ça. Les commencements, il y a un problème. Oh oui hey, hey. Gloire à Dieu C'est ça les tests, monsieur. Mais la manière dont Dieu rend les choses glorieuses, ce n'est pas la manière dont toi, toi, tu vois. Parce que tu dis, oh, quand je vais là-bas, ça va baigner. Et ça va parler de non monsieur. Le, pour le peuple d'Israël, c'était glorieux. Parce que Dieu était là. Mais regardez comment les choses se passaient. La mer rouge, effectivement. Il a les déserts. Tout ce que vous pouvez maintenant Mais regardez bien. On voyait le caractère de ceux qui avaient réellement la foi dans la promesse qui avait été dit « Je vous ferai sortir de là. Je vous conduirai où c'est dans la terre. Il n'avait jamais dit que je le ferai mourir dans les déserts. Non, monsieur. Le désert n'était qu'un testeur. Amen. Mais il faut passer par le désert, monsieur, pour démontrer que tu es un fils de Dieu. Tu as combattu. Alléluia. Et que tu mérites le canard. Amen. Gloire à Jésus, monsieur. Vous n'entrez pas comme ça en avant, dans un nom. Si en combattant. En avançant, il a dit Alléluia! Il a dit, il a dit, il a dit, j'arriverai! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Même si maladie me frappe, il a dit, il a dit, Alléluia, j'arriverai! Que Dieu nous aide, qu'il nous réveille. Nous retournons dans les Hébreux, frères et sœurs. Hébreux au chapitre 12. Comme il dit, nous disons. De là, effectivement Et puis bon, vous avez compris que comme ça il a dit effectivement au peuple d'Israël, enfin aux juifs, mais puisque vous vous vous, vous, vous, vous, vous trouvez vous-même indigne, hein? parce qu'ils ont, on leur a monté la richesse, effectivement, que Dieu leur a mais vous trouvez vous-même indigne. Donc, vous vous, Dieu nous envoie maintenant vers les nations. Vous vous souvenez, non Alors nous retournons dans l'hébreu au chapitre 12 que nous étions en train de lire. Il dit, voilà. Voilà, il dit, verset 17. Vous savez que plus tard. Voulant donc obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoique il la sollicita avec larmes, Parce que quand Dieu te donne la chose, effectivement, il te montre que la chose est pour toi, mais que toi, tu le prends avec mépris. Tu te considères, toi, que tu as une richesse, que tu as effectivement. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans la parole de Dieu, en parlant de la c'est l'esprit qui sévit en fait dans l'Odyssée. Il dit, mais je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Quand on leur a présenté, effectivement, que Jésus Christ est la même hier, aujourd'hui, effectivement, que la Trinité n'existe pas seulement, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils avaient des docteurs. Ils ont des docteurs. Des gens qui ont des cerveaux, effectivement, nous n'avons besoin de rien, nous connaissons tout, effectivement. Donc c'est ça l'homme, c'est ça en fait l'esprit de la Odyssée. Maintenant, vous aussi, faites attention. Parce que nous vivons dans l'Odyssée. Et cet esprit, effectivement, il est malin. C'est pour ça que nous entendons que la Bible dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, ce c'est pas vos cœurs. Parce que c'est cela le problème. Alors, il dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita, avec l'âme, car sa répentance ne put pu avoir aucun effet. Je crois que dans votre Bible, c'est différemment traduit, n'est-ce pas si. Pardon mm -hmm. Voilà, c'est la même chose ah, Ok, c'est la même chose. Voilà, très là. Alors, alors, maintenant, verset, verset suivant, il nous dit quoi Parce que il est absolument très important que nous comprenions cela. D'abord que, lorsque il est revenu pour pouvoir aussi chercher à pouvoir se repentir, c'était déjà trop tard. Parce que, vous savez, la Bible nous dit que je crois que c'est Esaïe 55, je pense. Cherchez donc l'éternel pendant. Invoquez-le tandis que que le méchant abandonne et l'homme de l'iniquité qu'il retourne à l'éternel. Mais pardonnez. et c'est dans cette période-là. Frère et ma soeur, parce que il arrivera un moment parce qu'on dit qu'il a sollicité là avec un... il arrivera un moment et ce moment c'est cela que la Bible nous dit dans les hébreux toujours je pense au chapitre 6 chapitre 6 Hébreux 6 verset 4 il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous me s'y bien, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. C'est ça le point et amener à la Donc, quand on a cette possibilité que Dieu nous a donc donnée, ah. accordant de grâce de pouvoir avoir ce qu'il nous a accordé aussi comme une bonne parole. Il faut absolument que nous fassions donc attention. Et qu'est-ce que c'est la bonne parole Goûter aussi aux choses divines de Dieu. C'est aussi ce que le Seigneur, notre Dieu, exprime dans la parole de Dieu. Je pense que dans les Hébreux, euh, au chapitre 10, juste Hébreux, chapitre 10, on dit. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Vous souvenez? vous souvenez Vous vous souvenez Nous continuons. Par la route nouvelle et vivante. Il a donc inauguré pour nous au travers du voile cet agir, donc nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Mais avant nous, autrefois à plusieurs reprises, vous vous souvenez, ah oui. plusieurs manières, Dieu hein? dans ces derniers temps nous a donc parlé par. maintenant oui quand il mourut nous a montré que le voile du temple se déchira de haut en bas et ce qui est merveilleux ce qui est glorieux, c'est ce qu'on nous fait savoir que nous avons une libre entrée est-ce que vous me suivez ou c'est dans le sanctuaire quand nous prenons Hébreu au chapitre 8, vous vous souvenez l Hébreu chapitre 7, vous vous souvenez Où est-ce qu'il est entré qu Il est entré, Il est entré dans, dans le tabernacle terrestre dans le tabernacle céleste. Qui est entré Le souverain sacrificateur, selon l'ordre de... Merci. Merci. <rire> Personne ne pouvait entrer dans cette table. Il est donc assis comme ministre dans les temps. Vous vous souvenez Amen. Donc, dans les sanctuaires. Vous savez, comme ministre du sanctuaire, vous vous souvenez Peut-être que vous avez oublié, mais on peut les lire avec vous. Hein? Revenons là-bas. 8, hein? 8, vous êtes fatigué Sincèrement Parce que nous ne sommes pas encore allés plus loin. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre de quoi Et quoi encore Qui a été Par le Seigneur et non par... Merci. Et là on nous dit ici verset, donc chapitre 10, verset 19, mais ainsi donc frère, vous comprenez bien, quand on vous appelle frère, c'est que vraiment la vie de Christ est en nous. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le... Pas ici avec le sacrificateur d'Aaron. Hein. Est-ce que vous comprenez Je ne sais pas si vraiment vous, vous saisissez. Dans ces lieux-là, il n'y a pas un homme qui peut entrer. Pouvez entrer. Parce que c'est dans les cieux, mon frère. Est-ce que vous avez compris? Je prie pour que vous compreniez, pour que vous puissiez pas être là simplement, mais pour que vous puissiez saisir ces choses pour que l'adoration pour ce Jésus monte véritablement. C'est dans les cieux. Jésus qui est notre Seigneur est entré dans les cieux. Mais qui était Jésus Parce que Jésus, vous savez qu'il avait sauveur, n'est-ce pas Et le Christ veut dire quoi Il Veut dire loin. C'est l'homme que Dieu a moins. Un homme qui est moins. Il est entré seul dans le lieu très saint. Il est ministre du sanctuaire. Et ce sanctuaire se trouve aussi dans les cieux. J'espère que vous allez comprendre et vous comprenez. Parce que bon expliquer. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler cela. Regardez comment on nous fait savoir. Nous avons, comme il dit ici, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. On nous clarifie par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il, a, il continue. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu. Vous me suivez. Je répète encore, puisque nous avons un souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur-là, c'est qui c'est Jésus, notre Seigneur. Il oh, ne faut pas voir, mais vous l'avez lu quand même. C'est l'ordre de Mékisédek. Non, non, non. Alors, vous vous souvenez de ce que nous avons eu ici Ici Vous vous souvenez encore Amen. Souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, qui servait effectivement. Oh. Ah, merci. Et là, Merci beaucoup, Vous connaissez, non dans, la dans les tabernacles, effectivement aussi, terrestre. Et là, dans les tabernacles, dans le lieu céleste, nous avons les souverains sacrificateurs selon l'ordre de... Alors on nous dit, si ces sacrificateurs étaient établis sur la maison de Dieu, pas ah, sur un autre endroit, mais sur la maison de Dieu. Vous comprenez cela Établi sur la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité la maison de Dieu Dans les Hébreux, au chapitre 3, il s'agit du souverain sacrificateur, n'est-ce pas qui a été établi sur la maison. Voilà. Dans les Hébreux au chapitre 3, nous lisons « C'est pourquoi frère saint, verset 1, qui avait part à la vocation céleste. » Vous avez entendu La vocation, c'est-à-dire l'appel. L'appel. Céleste, effectivement. Pas pour les choses du monde. La vocation céleste. « Considérez l'apôtre il est souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Pour nous, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène aussi à la perfection. Vous vous souvenez de cela, non Parce que dans notre version, c'est rémunérateur de la foi. Là, souvenez de qui suscite la foi et l'amène la perfection. Vous vous souvenez Alors il nous dit Jésus donc qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire de ton supérieur à celle de Moïse dans la loi. Hein? Que c'est lui qui a construit une maison à plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toute chose c'est bien Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour en témoignage de ce qui est vite annoncé. Mais Christ, l'est comme fils sur sa maison. Vous voyez la différence Il est comme fils à sa maison. Mais maintenant, il dit, et sa maison c'est qui Alléluia Sa maison donc c'est Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que c'est absolument nécessaire. On dit que, écoutez bien, nous l'avons lu avec vous, effectivement, il dit, mais, il dit, au verset chapitre 10, verset 20, 19 et 20, il dit, ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang des Jésus d'une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur sa mais sur la maison de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on a compris que la maison de Dieu, c'est bien nous! Amen. C'est pour ça qu'il a dit, je bâtirai. Aha. Et puis il a ajouté, il dit, mais elle est pas du séjour de mort, ne pouvons point contre elle. Mon frère et ma soeur, c'est pour ça ne fais pas n'importe quoi avec toi-même. Tu es plus précieux que tu l'imagines. Oui, monsieur, oui, madame. La Bible dit, mais ne savez-vous pas, vous êtes une habitation de Dieu en esprit en vérité Vous êtes le temple du Dieu vivant. Donc toi, tu dois vraiment t'efforcer à pouvoir te regarder dans le miroir. Pas les voisins, pas la voisine, peu importe ce que le mari ou la femme peut te faire. Mais le problème, c'est toi. Ne dis pas oui, je ne pas fait parce que ma femme me, me, me faisait tout comme ça. Je n'ai pas fait parce que mon enfant fait non, non, non, non, non, non. Oui. Ton, enfant, ton enfant ou ta femme ou ton mari ne peut pas être... Mais toi, tu es le temple. Le temple de Dieu, c'est une maison de prière. Hein? Ce n'est pas une maison des réseaux sociaux. Mon frère et ma soeur, que Dieu ait pitié de nous, chaque jour ne peut pas être dans les réseaux. Alléluia Non mon frère et ma soeur, Satan est tellement rusé, il te quitte ton esprit. Blablabla, bla, bla, bla, bla, bla. il est méchant, il est mauvais. Toi, ton esprit dans la prière, je peux regarder, c'est vrai, mais ma pensée, Seigneur, je reviens, où est-ce qu'il en est aujourd'hui Je dois lire l'intérieur, il faut que les saints esprits soient. Parce que s'il y a un accident qui arrive, tu dois être dehors. Alléluia. Amen. Messieurs, madame, vous connaissez mon témoignage. J'étais avec elle dans la voiture. Je conduisais, et là je les J'ai dit, Seigneur, c'est fini, c'est parti, mais oui, la voiture comme on a à faire des tonneaux Mais une main m'a saisi. Elle était moi. M'a fait sortir de la voiture. Je suis resté en train de regarder la voiture comme ça. Et tourner Elle était dit, je pleurais Dieu pour elle. Mais oui. Oui. Mais Dieu l'a préservé amen. Mais j'étais sorti. On a vu la main qui m'a saisi. On l'a mis sur la chemise. Oui. On ne le sait pas, mon frère. Mais c'est important. Le diable, il est tellement... Oui, c'est vrai, ma soeur et mon frère. C'est vrai. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Il faut qu'on puisse se poser. Savoir, c'est pour notre salut. Et tu n'es pas n'importe qui, ça. C'est pour ça qu'on dit que ta langue ne peut pas sortir des sources à la fois. À l'intérieur de toi, effectivement, c'est la lieu où Dieu... Là, dans ton cœur, c'est le lieu où Dieu se trouve. Il trône dedans à toi. Pas chez la voisine, pas chez l'autre frère, mais c'est toi. Le trône de Dieu, quand tu fais quelque chose de mauvais, tu es jugé là. Tu te repars, il te pardonne. Oui Alléluia C'est la vérité, mon frère et ma sœur. Pas un autre endroit. C'est là. En toi. C'est pour ça tu ne peux pas être comme le monde. Tu ne peux pas voir les appareils du monde, effectivement. Il doit y avoir quelque chose de tout à fait différent parce que tu gardes quelque chose des très important, c'est là où Dieu se trouve. Trône, la grâce de Dieu, effectivement. Est Donc, nous devons être conscients de ce que c'est Dieu, effectivement, fait et qu'il continue à pouvoir faire dans notre vie. Oui, je suis à le temps pour vous aussi. Parce que <rire> ne soyez pas comme Caïen. Mon frère et ma soeur, il faut que tu puisses savoir, que tu saches aussi, effectivement, que il y a toujours deux sémences. Le Seigneur a été plus que clair. La sémence du malin et la sémence de la femme. Vous savez ce que c'est que la sémence de la femme? Il a dit, c'est la parole de Dieu. Donc Et puis dans Matthieu chapitre 13, il nous explique aussi que ce c'est en fait, le fils du royaume. Lisez, non? Livrez, tout ça, et la sémence qui a été sémée. Vous connaissez, non? Le fils de l'homme est venu là semer la sémence, et puis dans la nuit aussi, les méchants sont venus sémer son livret. N'oubliez pas, ce n'est pas des histoires, effectivement, c'est la réalité qui nous dit. Et puis quand ils, ont, quand ils ont poussé, les racines aussi commencent à se mélanger. C'est dans le même champ. Le chant c'est le monde mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas comment expliquer, vous dire cela, que Dieu ait pitié de nous. Le chant c'est le monde. Donc dans ce monde où toi et moi nous sommes, il y a aussi la sémence du malin Satan, à ses enfants. Yeah, ils sont assis même avec vous, oui, que Dieu ait pitié de moi. Oui monsieur, oui madame. Mais ils sont souvent très religieux mon frère. Ils aiment beaucoup la religion oui, c'est comme ça qu'ils sont, parce que Satan lui-même est docteur de la religion. Il a toujours été religieux. C'est pour ça qu'il fait des, des idolatries, des statues de ceci, etc. Bien sûr que cela aussi, c'est un La sémence des dieux est la sémence du malin. N'ayez pas, n'ayez point en vous les caractéristiques qu'on trouve dans les fils de la rébellion. C'est pour votre bien parce que frères et sœurs s'il faut vraiment accepter la souffrance et mourir c'est pour ça que je dis pas tout le monde hein, parce que, que Dieu nous aide et qu'il nous accorde la grâce et il s'agit simplement de la nature divine celle là frère, elle va accepter même à mourir et que la gloire soit rendue à Dieu jamais se révoltera contre Dieu. Seigneur, j'ai prié, Seigneur, je gênais, Seigneur, je ne vois rien de changement, jamais. Non, non, non. Un véritable enfant de Dieu ne se plaindra pas de cette manière-là. Vous savez pourquoi Parce que nous l'avons entendu. Tu as la nature divine de Dieu en toi. Tu sais bien. Que rien n'est impossible à dieu tu sais très bien que ton problème n'est pas plus grand aux yeux de dieu ça est... Est même vous savez comparer même mon problème des uns comme des autres tu sais rien mais ton problème à toi si on la met dans la balance qu'est ce que ton problème peut être plus grand par rapport à d'abord l'espace que tu vois Considérez même l'espace, l'étendue, mon frère, ma soeur. Si Dieu est capable de voir amener tout ceci à l'existence, créer les cieux et la terre, les animaux, tu peux même fabriquer. Tu minimises, c'est comme si Dieu, mais Dieu, Dieu, il a la capacité de pouvoir changer même la couleur du ciel, changer tout. Qu'il soit incapable de voir résoudre ton problème, même de tes guérir, même de te c'est impossible que Dieu ne soit pas capable. C'est vrai. C'est une grâce déjà, mon frère. Que tu sois, connaît, avoir, avoir croire en lui, de le connaître, et dire mais que Dieu existe, c'est une grâce. Parce que qu'est-ce que c'est que l'homme Qu'est-ce que c'est que toi Il ne peut rien avoir avec toi, mais c'est vrai. Combien de milliers, mon frère, dans ce monde oh, Alléluia. Alléluia Oh, que Dieu nous aide Qu'on comprenne. Ce n'est pas parce que je suis comme ça que Dieu n'a rien fait. Je vais dis c'est Dieu de vous rire. Non Mon Dieu a de la valeur. Il a la puissance, monsieur. Il a la capacité. Alléluia Je ne te supplierai pas pour l'adorer. Non Parce qu'il a capable capacité d'avoir un frère ou une soeur pour l'adorer. Même la difficulté. Bien sûr que oui c'est à toi de démontrer à Satan Que ce n'est pas parce qu'il te met dans les dépenses de douleur effectivement, Que tu peux abandonner ce Dieu Parce que si je l'abandonne Où irai je Je viens de lui <rire> Alléluia Je viens de lui Il est en moi Alléluia Bien sûr messieurs Gloire à Jésus Que son nom soit béni que ton nom soit glorifié. Mon frère, tu peux t'élever. Ma soeur, défier Goliath, Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu peux le défier. Que Dieu te bénisse. C'est cela mon frère. C'est pour ça qu'on est des chrétiens. C'est pour ça qu'on est fils et fils de Dieu. On connaît notre pédigré, on connaît notre Père, notre Jésus, nous le connaissons. Alléluia Avec Lui, pas d'échec. Avec Lui, c'est la réussite. Alléluia Lève-nous, frères. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, mon roi. Tu es vraiment notre étendard béni, Seigneur. Nous tiendrons jusqu'au bout, mon mon Père Saint-Dieu, avec foi. Avec confiance, mon bénéfice Seigneur, nous avancerons avec toi, mon béni Père Saint-Dieu. Oh, que ton nom soit célébré. Tu es notre force, mon béni Père Saint-Dieu. Notre puissance, mon roi. Seigneur, tu es celui qui nous fortifie. Oh, tu es notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas de dieu comme toi, mon béni Père oh dieu Où irons-nous sans toi, mon béni Père Saint-Dieu Où ferons nous mon béni Père Saint-Dieu Alléluia Gloire à Jésus de Christ, mon sauveur nous marcherons avec toi. Parce que nous savons qu'avec toi, nous avons fait et nous faisons un choix, Père Saint-Dieu. Et le choix que nous avons fait, Seigneur, nous continuerons à pouvoir le faire, mon roi. Ce que nous voulons, Père. Que tu me encore le contrôle de ton temple à toi, Père. Nous revenons à toi. Avec foi, avec amour, avec détermination, Père. Nous ne rédons pas à notre état de santé. Nous regardons ta parole à toi, mon béni, mon père. Qu'elle avance, mon béni, mon père, tu puisses. Oh, sois glorifié, Père Saint. Merci, Soba. Nous sommes un peuple. Là. Que tu as appelé, bénémoine, Père Tibissant. Nous sommes à toi, mon bénémoine, Père. Nous nous réjouissons, Père Tibissant Dieu. Nous réjouissons de ce que toi tu es, ce que tu fais encore en ces jours, mon bénémoine Père. Oui, tu es notre roi. Tu es notre rédempteur, mon Saba. Merci. Tu es l'alpha et le mon bénémoine, Père, oui, Bé -père, Père Saint-Dieu. Oh, nous sommes heureux, de fils de Dieu, mon Père, nous le sommes, mon bénéfice Père, sans Dieu, et nous savons qui nous sommes, et nous savons nous allons, mon Père, mon Dieu, nous croyons en toi, mon bénéfice Père, sans Dieu, tu es notre Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, mon bénéfice Père, sans Dieu, le donateur de tout don excellent, c'est lui qui guérit les malades, oh, qui déguérit la malades, le plus, -père. oui Père, tu le fais, mon roi, alléluia, gloire à Jésus. Merci Sauveur. Merci. Gloire à toi, mon bénémoine Père. Et honneur à toi. C'est un peuple fort. Un peuple puissant, mon bénémoine, Père oh Dieu. Oui, un peuple puissant, mon roi. Oh de la foi combattant. Vous gardez la foi, mon bénémoine, Père oh Dieu. Nous savons Jésus. Nous t'avons, mon Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni. Merci. Merci mon Oh gloire à toi. Je te loue Père. Glorifiant ton Seigneur mon sauveur. Merci maître béni. Oui. Donne à toi de tout l'excellence et toi, mon Père oh Dieu. Nous voulons que tu prennes ta place dans ton table, mon roi. Oh Dieu, dans ton peuple qui t'aime, mon Dieu. Ton peuple qui t'adore, mon bénémoine, Patrice Saint. Oh, il ne peut pas être un peuple faible. Parce que tu n'es pas un Dieu faible, mon roi. Mais un peuple fort et puissant, mon roi. Et pour ça, l'ennemi, mon Père oh Dieu. Alléluia. Jésus, sois béni, mon sauveur. Merci.